C'est un fait indéniable. Lors d'un duel contre un oignon, le cuisinier finit toujours en larmes, quelle que soit sa sensibilité. Ce condiment à première vue inoffensif s'avère être particulièrement irritant après avoir été coupé. Mais comment fait ce petit aliment pour faire pleurer même les plus durs d'entre nous Pour mieux comprendre le phénomène, il faut se rendre à l'échelle microscopique. En zoomant très fort sur une partie d'oignon, on se rend compte que comme toute plante, l'oignon se compose de nombreuses cellules végétales ressemblant à ces petites briques. À l'intérieur de chaque cellule se trouve une sorte de poche qui renferme une enzyme appelée l'alinase. En temps normal, l'alinase enfermée dans sa poche se trouve bien isolée du reste de la cellule et particulièrement de sa partenaire, une petite molécule avec laquelle elle se lie très facilement. Mais lorsque le cuisinier coupe l'oignon, les cellules et la poche se détruisent provoquant la rencontre de ces deux éléments. Que se passe-t-il quand ils se rencontrent Eh bien l'alinase, comme toutes les enzymes, a la propriété de faciliter la transformation des molécules avec lesquelles elle se lie. Lorsque l'alinase et sa molécule partenaire se combinent, cette dernière subit donc une série de réactions, au bout desquelles est formé un gaz contenant du soufre. Ce gaz s'envole alors jusqu'à rencontrer l'œil, en permanence humide grâce au battement des paupières. Au contact de cette eau, le gaz se dissout et se transforme en acide sulfurique, un produit extrêmement irritant Le cerveau, finalement alerté par cette agression sur l'œil, va enclencher le mécanisme de production des larmes afin d'évacuer l'acide sulfurique. Et c'est la raison pour laquelle couper des oignons fait pleurer Que diriez-vous maintenant de quelques conseils pour éviter de pleurer Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez inhiber l'action de l'alinase en chauffant l'oignon avant de le couper, ou en le refroidissant. Vous pouvez attirer le gaz vers un point contenant du soufre, comme le bout d'une allumette. Et si vous n'avez pas peur du ridicule, vous pouvez tout simplement mettre des lunettes de natation pour éviter le contact entre le gaz et l'œil. Enfin de la cuisine qui ne piquera plus les yeux. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions sur Facebook, Twitter et vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt